Dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état dhomme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, comme nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Et il s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Bon Dieu béni. Nous gagnons. Ça nous à étudier matin. Hein? Simplement, on a cité le bout. Et puis, on l'obtend à tourner. Avec. Comment peut-on identifier un faux ministère? D'aujourd'hui, nous nous euh, au ou ça, ou avons marché pour compter 200, 300, 400, 500. Il bah, y aurait l'église, il y dit, ministère. Tandis que ce n'est pas le ministère de Dieu. Dieu. Mais il y a tellement rien, mais ignorance nous. Parce que autant de fois, le monde protestant, ignorance, c'est autant de fois, pile raqueteur profite. Et ça fait depuis jour à a éclairé parce y a dit qu'on allait. On a entendu Amen. Oui. On a qu'on sous-content de Amen. Pourquoi Parce qu'on a gagné des choses pour qu'on ait pape baoul. placer. et même place. depuis j'ai fait un ouvrier où m'est allé ou bien paquet de journaux mais ma vie mais c'est pas fait assemblage monde pour moi depuis j'ai fait un ouvrier autant de bons de banquets où m'est allé jour parle dans l'enfer ou parle avec paquet de journaux mais à ça que je ne vais souhaiter pour personne mais m'a vais vous vérité amen donc a pas de faux ministères de là qui vraiment détruit la vie de monde. Il faut nous connaître comment pour identifier les faux. Parce que yoyo en pile. Yoyo en pile. Et le premier bagage qui est dans la Kayo, c'est l'apparence de piété. Le premier bagage faux est la Kayo, qui est allié? Le pour cest à que plus a manifesté, il a dit Bon Dieu, on a dit, qui a dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, il a dit, les jeunes garçons dit, il Tandis que C'est pas vrai, non C'est ou Monsieur. Ah. <laughs> Déporter oui. Et puis pendant venir moi laisser mal l'église monsieur tout. Et bah mon gars dit non jusqu'à présent mon côté l'église ça m'a marcher là directement ma l'église Monsieur déporté ou déporté? Là. Et monsieur dit, c'est eh bon Dieu, bon Dieu crée le, bon Dieu crée le, bon Dieu crée le, bon Dieu dit, pas tourner aux états unis et Puis j'entendais à tout le monde, ouais, de dit, pour monsieur, pour mon Dieu, pour mon états unis venez là, il dit, ça me fait là, et pour nous, bon Dieu, voyez là. Et puis, mon amour a rassemblé. Puisqu'il est déporté, il porter, il a fait qu'on oublier. On connaît l'autre pasteur, on l'autre pasteur encore, où est-ce pas cité le nom, pas pas cité Je c'est vrai. Où des guenons? Huh? Nombreux, nombreux, il y a nombreux, il y a guenons. Mais en densité qu'à hein? Mon deuxième mes amis. Moi-même prends un peu de faveur. Les messieurs pour me Dou, comment? Jésus-Christ a ses pieds et Jésus qui a cassé les pieds, pour le cas venu en Haïti, il n'est pas revenu. Monsieur a dit, il fait 21 jours, jeune, Je ne moi-même, qui ramène l'évangile. Nous l'évangile, il nous prend dis, Monsieur, homme de Dieu. <rires> monsieur a venu, il a dit, il de là, il vient fonder une mission. Eh, on, on mission, mon Dieu, Mon Dieu, 12 hommes. Monsieur, 12 hommes, ça m'a dit où, 12 hommes, même monsieur vous monsieur Douze, vous n'avez pas <laughs> eu. Il dit vous a manqué a manqué bon Dieu dit avez dit vous 12 hommes. vous avez vu, <het> monsieur, quoi ça, monsieur Monsieur a de Monsieur, Il dit, monsieur, on Quand on a, avec l'évangile, on a monsieur. monsieur, monsieur l'école, bon Dieu dit, il faut faire l'école, l'école. Regardez, il l'école, qu'on a, moi-même, moi, monsieur, a une belle parole, etc. Monsieur dit, je regarder, je, je, je, je, je, blanc qui fait coup pour les vieux. C'était un gros bagaille. Monsieur, il y a un autre monde encore. Il dit qu'il y a manqué neuf. Il y a un autre monde encore. Il dit qu'il y a manqué huit. S'entendait à 12 hommes. Là la rassemblé. Mon Dieu dit Je monsieur, monsieur. Bien aimé. Je prends un petit jouet. Monsieur a une parole. Mais quand je suis monsieur, moi ne suis pas Là, j'ai commencé à suivre. Je fais à l'école, vous voyez oui. L'école, prend. Regardez, tout le monde était dans l'école. Oui. Blanc. et y a Regardez, le haut niveau. Je me montre le programme. Belle bagaille. Je suis sorti à l'école, je parce que nous servons de publicité pour lui. Ça, je là faire un gros bagaille. Je me suis monsieur, je suis suivi. Je mon niveau m'ouvrait là m'a découvert Moi, monsieur Saldim moi ça l'autre mois oui j'aime commencer ouvert euh, là il est ouvert on commence chita monsieur pour nous faire pour nous pour nous établir certaines choses monsieur commence bon l'autre couleur Oh, mes amis, pour finir avec l'histoire, faut nous entendre bien. Le mal Philadelphia, maintenant, base Côté suis sorti. C'est tellement monsieur couché femme. C'est l'État ta est d'elle. vient monsieur monsieur venu, je pas dans tous les États-Unis encore. C'est le tact euh, euh, de des mouchea. Nous un, nous aime nous aime bon frère mal a un pasteur. Nous un monsieur marié avec sœur. Monsieur marié pasteur marié avec et yo chaque monsieur ça au marié avec yo chaque marié avec sœur. Pour une famille, on ne parle de pasteur, tellement de qui pasteur. «Bah, gah, y'a eu de m'a dit ça. » «Sah, y'a eu de m'a ça. » «C'est couru, couru de l'Elle-Philadelphia. » «Vous avez deux coups » «Premier, copain, nous promis, en cours, «Apate, telment pour moi. » «C'est pas tellement sans militaire de m'a dit ça. » «Mais ça, ou ça, même si on de monter mourir, et à zinou, ressusciter, «Ou, bon dieu, voyons là. » «Moshef, y'a eu de m'a senti mal fouillé. » «Trop, gaké, tenantan. » Afin, monsieur, c'est pas de pression quitter, oui. T'es dans l'école, il raquette, Bah les professeurs ont professeur au menti. Monsieur Bloufon, c'est des parents. Moi, moi je vais les petites, mais dans l'école américaine, parce que moi, je connais l'école chrétienne, vrai. Bah, ben, c'est sérieux. Un raquette. Fin prendre un coup, je monsieur? prendre monsieur, coup, un coup, je vais faire un Donc, ça a l'apparence, il y, a il y a pile. Deuxième point, pour un moment, simplement, c'est la violation, violation des principes bibliques et ministériels. La violation des principes bibliques et ministériels. Gou ensemble de principes bibliques et ministériels, bon la Bible a établi, Depuis pour un ministère pas tellement tenu si compte de yon, c'est un signe qui montre le faux. Vous croyez que vous avez ne Nous pas parlés de l'apparence de piété, pas ça? Apparence de piété belle un bel costume. Vous avez fait un témoignage pour les gens qui ont a Ou même, a si vous avez Gros bruit, ouverte une belle bagaille, ou une belle parole, vous prend là. Non, il une façon pour son don ministère. Apparemment, qui est-ce qui pour le fond ministère, pour le dadouille, Comment c'est sous-pasteur Amel? Si je me trompe, tromper. douce nous suis nous je des paroles. Et puis, l'orat de et de je de l'orat de l'orat pas l'orat de l'orat de ça, de l'orat de l'orat de l'orat de l'orat Nous l'orat de l'orat de l'orat de de l'orat que l'orat l'apparence de Nous, nous, nous, veillons. Je vais vous parler de l'aide, non il vais vous parler de l'aide. Et veillez, je parler de l'aide. Nous, veillez. Vous devez veiller, moi. Vous devez veiller, si vous ne trompez pas, vous trompe, trompe, Parce que tromper en pile. De et puis, vous n'êtes pas capable de là, vous problème. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, je me dis ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et la Bible doit là. On va venir pour veiller. Veiller contrôler les paroles. Où est-ce que, si je dis à de, si Dieu, je ne pas donner l'autre parole, je vais me poser une question. C'est pour veiller. Veiller, veiller. principe, OK. Troisièmement, regardez ou bien observez bien si le nom de Jésus-Christ est respecté dans la pratique. Troisième point, il y a plusieurs formulations françaises, nest comme pas Observez bien si le nom de Jésus-Christ est... Respecter, nan En théorie, basa? En oui. théorie, il cap a de blouf, non? Mais dans la pratique, et ça fait, dans la pratique, ça veut dire que, ou cherchez qu'on est, jamais parlé de Jésus-Christ, est-ce qu'il est réel? Il bluffe yo yo en pile. Pour mon monde dans le là, c'est de Jésus-Christ pour le parler, Pour nous faire rencontrer Jésus-Christ. Il était décidé d'être. Vous regardez, un Africain qui sort en Afrique, il a besoin de ramasser quoi il de rentrer en Amérique, il a dit il Jésus-Christ face à face. Quand il y a là, pendant dit que Jésus-Christ face à face, il a dit ça sous net, il a dit ça et puis il rentre aux États-Unis, il y a tout le monde haïtien, américain, l'autre Africain a besoin de voir monsieur qui Jésus-Christ face à face. Oui, y a dit Pour mon nom, il 400 dollars. 400 dollars. Et, et, et pas pour faire traitement ni prier avoir, non? Pour, pour paraître, pour garder mannequin. Hein? Parce qu'il y a Jésus-Christ, pas mourir. Ou même. Il y a des vols là, non? Mes amis, bon bon qui dit y a d'une fidèlement non Orlando. Il dit que la machine 7 down pour m'aller Georgia pour m'aller oùe qui wè Jésus-Christ. Là il arrive côté monsieur, nous tout nous imagine nous n'importe n'importe 5 monde dans machine Nous pas de gain comme ça, il faut que nous chaque quatre 400 de il n'y a pas de gain. Chaque monde pas de gain 400 dollars. Et vient de nous retourner. Sans pas, oui. Ou un système gang. Ou un système volé. D'après mon vraiment bien saisi. Il un vrai ministère. Le nom de Jésus, il faut le respecter. Dans la pratique. Oui, dis avant toi, mon bon quatrième. Oui, un texte avant nous. La mise en valeur de la vie chrétienne doit être en évidence. la mise en valeur de la vie chrétienne. C'est-à-dire que l'ordre où c'est chrétiens, le ministère saoub des servir il faut mettre en valeur la vie chrétienne. Depuis où on a vu jean parce que c'était affaire mengée, c'est pas ministre, c'est bon Dieu. Et bien affaire, c'est bon Dieu. Dans bon cinquième point, on l'a fait enseignement, pour vous. Mais là, citez-moi. Dans bon cinquième point, et dans l'observation minutieuse, les fruits et les résultats sont négatifs. Déboué ministère, faux. Même si vous avez oui, un mouvement fait, Fouille ministère, ça a un négatif. Le négatif commence sur le pasteur, madame, petite tête, quoi côté, le li, peuple là, ou à négatif. Parce que si le pasteur a vide vidéo, si la vidéo est bloquée, là pour aller sur tout le monde. Il y a un ministère qui a manqué. Il ministère qui Il pas ministère qui a Vous là a un ministère qui a manqué. Il y ministère ici à a manquement. Mais non vrai. Il n'y a manquement, mais vrai. Il des a là, Même les hommes de Dieu ont faiblesses. Hommes de Dieu ont vrai. Par bah contre, si je toujours là, en femme de Dieu, on a toujours faiblesse, mais on vrai. Parce que les faiblesses, ça ne pas pas gagner, ça prend en fonction de qui conversion, qui encadrement, qui quantité, qui est eh, fort, qui pour combler les faiblesses. Vous avec moi? Quand ouais. ouais, je travaille là, je toujours des faiblesse parce que je suis l'homme. Je l'homme non homme, corps qui n'est pas transformé. avec de temps en temps, la faiblesse est calée en d'hommes. C'est veille pour ne pas pousser. Ça ne me dit pas pour moi. Je ne pas d'accord pour vous. Mais de temps en temps, donc, euh, et résultat, au nom de l'Église, au ou nom de ou, ou ministère qui dit que c'est l'Église qui résultat, c'est les gens qui mourir sans explication dans l'église. là. suis enceinte. Je ne suis pas mariée. Je ne sais pas si je suis un ministère. Je ne peux pas faire une couverture. Je ne sais pas si je suis facile pour marier l'église. Toutes ces prostitutions. Et puis parce que y une apparence de piété terrible l'église là dame Sainte a, a, a, a mouru facile si a mouru. mon a, a plaqué corps en position à gauche à droite ça ça va dire pasteur rien petite pasteur non salté et cetera. madame ni habillé n'importe comment Vi, et puis pas grand-rien dit non ministère ça est pas fait si rien et fol. fol nous Vous disamniara et c'est béni c'est point moi là n'a pas problème à l'autre service donc monsieur que c'est quand même est-ce matin bénédiction pas dans moi dans un saint esprit de amen depuis saint esprit ou béni béni égal là nous baïe bon Dieu gloire que c'est un béni, que le fortifier, que le garder, que journée à bonne boue, au le passé de la prison, que merveille, que grâce de dieu bonne vie, que etc. Que bon Dieu envahisse, que bon Dieu envahisse. Sous-sous, au nom de.